Écoutez-moi les j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo des meilleurs Deckpool 3. Alors, c'est pas une série de vidéos parce que finalement, j'ai fini la série de vidéos sur les meilleurs Deckpool 1, j'ai fini la série de vidéos sur les meilleurs Deckpool 2, et là finalement, bah, je vais attaquer un peu les meilleurs Deckpool 3, mais je peut pas vraiment faire une série, l'idée euh, des meilleurs decks pool 1 et des meilleurs decks pool 2, c'est que la méta ne change pas, pool 1, pool 2, donc je pense que dans 6 mois, peut-être même dans un an, si vous euh, regardez ces, ces vidéos, bah finalement euh, elles seront toujours euh, très utiles, alors que les pool 3, bah la méta, elle change finalement à peu près tous les deux semaines, tous les mois, on va dire plutôt tous les mois euh, en ce moment, dès qu'il y aura un petit peu de tournoi, un peu de compétitif, peut-être que ça va s'accélérer, et puis je pense que plus on avance dans le temps, plus ça va s'accélérer, parce que plus les joueurs auront les cartes pool 3, auront même les cartes pool 4 et pool 5 pas toutes évidemment mais voilà Et euh, à partir du moment où les joueurs vont commencer à avoir de plus en plus de cartes la méta va s'accélérer, donc le deck que je vais vous proposer alors c'est un deck intéressant un petit peu comme euh, le deck que j'ai présenté euh, il y a deux jours, le Good Cards il n'a pas euh, de Pool 4 et de Pool 5 dedans, il n'y a pas de Pool 4 et de Pool 5 dedans, ce qui est très très très intéressant, c'est le Lock Joe alors vous pouvez avoir une version avec euh, de la Pool 4 en gros, dans cette version là si vous le souhaitez, mais vraiment c'est pas, euh, pas un plus sp spécialement, c'est plus un petit peu euh, en, en fonction du coup de cœur. Et c'est ça qui est intéressant dans ce jeu, c'est que parfois, et justement vu que toutes les cartes sont à peu près de même valeur, c'est facile d'en remplacer une par une autre. Évidemment pas les cartes clés, mais les cartes on va dire qui se rajoutent. Et donc voilà, si on aime bien une carte, bah, on peut la mettre. Euh, typiquement, la carte qu'on peut euh, remplacer, c'est le Captain Marvel. En fait, à la base, dans la version de base et encore j'ai envie de dire la version de base mais vraiment les versions entre guillemets alternatives ne sont pas moins fortes. Hein. C'est comme euh, ce que j'avais proposé dans le deck Good Cards où j'avais mis Moon girl Dino à la place d'une autre combinaison. Vraiment c'est le même win rate, c'est juste une histoire de préférence. Ça c'est important de le comprendre parce que c'est vrai que dans les jeux de cartes souvent quand on enlève une carte par une autre, c'est juste qu'on n'a pas la carte et donc on budgétise un petit peu, on low costise si je puis dire, ça ne veut rien dire, mais le deck et donc on affaiblit le deck dans son win rate. Là on n'affaiblit vraiment pas le deck dans son win rate que la chose soit claire. Donc, le Captain Marvel, on peut le remplacer par She-Hulk. Alors, She-Hulk, moi, je ne l'ai pas euh, à la place du Captain Marvel, qui est très intéressant parce qu'il y a pas mal de lieux chiants, de plus en plus des lieux où on ne peut pas, euh, où on ne peut pas mettre dessus des, des cartes, tout simplement. Et l'avantage, c'est que ça, en plus, ça a le côté vraiment surprise, le côté un peu relou pour l'adversaire. Donc, euh, la Captain Marvel, vous pouvez mettre She-Hulk, mais si vous aimez également, vous pouvez mettre Death, vous pouvez mettre... Euh, Hulk, voilà, Hulk qui va bien l'idée c'est vraiment d'avoir une carte qui se ramène avec, euh, avec Lockjaw alors l'idée c'est de mettre des monstres, on peut mettre le Giganto euh, également mais après, voilà, il y a la Captain Marvel qui est très intéressant aussi. Donc soit vous restez dans un côté très monstrueux, euh, et finalement qui va aussi bien comboter avec le Dracula, euh, soit vous, vous jouez un peu le côté tricky. Moi, j'avoue que je suis un peu plus euh, séduit par le côté tricky. Donc je vais quand même vous parler du deck. Donc l'idée, c'est de jouer sur Logjo, la carte clé. Quand vous jouez une carte ici, l'échange avec une autre carte de votre deck. On joue une carte, hop, il y a une autre carte qui, euh, qui se remplace. Donc on a le Thor qui va bien, comme ça on a une vraie, vraie chance de récupérer le Mjolnir. On a la Jubilee. Donc là, c'est vraiment un Log Joe Reveal. Il y a plusieurs Log Ça, c'est la version la plus forte, la plus puissante. Le Log Joe Reveal. Mais vous avez le Log Discard également. Euh, donc la Jubilee qui va ramener un monstre la Chavez qui est très intéressant qui permet vraiment d'augmenter les euh, probabilités d'avoir le Log ou euh, accessoirement le, le Thor qui est un très très très bon T3 on a l'Infinote parce que c'est un monstre qui peut se ramener sous, euh, enfin, sous et sur le Log et euh, également avec Dracula c'est très intéressant le Magneto très très cool aussi bonne carte tricky, alors il y a du déplacement justement il y a de plus en plus de lieux chiants comme je disais donc dans cette version il euh, y a le Nightcrawler il y a euh, Vision également qui est très très cool. Ça marche bien avec Lock Joe parce qu'on peut libérer la place et tout, j'aime bien. Wasp, qui est pas mal parce qu'il y a la Jane qui permet d'aller la piocher et accessoirement euh, bah la Wasp, elle va bien proc avec Lock Joe. On fait Lock Joe, on fait la petite Wasp derrière qui peut ramener une Infinote. Bon, ça c'est le, le play champagne, mais ça peut euh, exister. Donc vraiment, cette version, elle est géniale à jouer, elle est très surprenante. Elle a un bon win rate en part en game, ça vous va Donc, euh, Lock Joe, let's go. Euh... Quelque chose à vous dire sur le, le planning des streams. Donc, vous savez que je stream hein, sur Twitch, twitch.tv thefishugo Il y a une journée qui est consacrée à Marvel Snap. Pour le moment, une par semaine, mais entière. Et bientôt, il y en aura deux quand il y aura un petit peu des tournois. Euh... Ok, bon, on va aller là, tout simplement, vu qu'on peut le déplacer. Euh... C'est le jeudi, de 9h à 20h, ce sera une journée Marvel Snap. Donc voilà, si vous êtes le jeudi, que vous ne travaillez pas, ou que vous êtes au boulot, mais que, euh, pas votre chef, <rire> bah ben voilà, vous pouvez regarder le stream. Jeudi, de 9h à 20h, ce sera du Marvel Snap. Ce sera, euh, voilà, tester plein de decks, tryharder, etc. Donc, euh, voilà. N'hésitez pas, et sinon, euh, comme je disais, je vais vraiment augmenter euh, mon nombre de vidéos euh, sur Marvel Snap. Je vais vraiment essayer d'en faire 3-4 par semaine pour vous euh, présenter au maximum euh, la méta et vous aider aussi. Ça, alors ça, c'est plutôt bien pour nous, parce qu'on avait une main totalement pourrie. Et j'avoue que le projet Pegasus est plutôt cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la Jane ici. Donc on va faire la Jane ici, parce qu'on fait quand même pas mal de points. On va jouer la... Ouais, on va jouer la Jane, ce qui me permettra d'aller piocher le Wasp. Et en fait, tout simplement, d'enlever le Wasp de mon deck. Comme ça, la Jubilee ne pourra pas le ramener et ça m'enlève donc une carte de mon deck. Donc, tout simplement, euh, ça augmente mes probabilités de piocher mon Lockjaw Parce que, bon, c'est pas trop tard, hein, on est côté 2 finalement. Donc voilà, ça c'est un lieu qui est, euh, qui est plutôt cool pour nous. En tout cas, vu ma main, alors normalement, les projets Pegasus, c'est des lieux qui sont pas très bons pour les decks qui sont bien construits. Un deck bien construit, normalement, il n'est pas censé avoir besoin de ça. Un deck bien curvé, mais là, nous, bon on a un deck qui est bien construit, mais on a une main qui est toute pétée. Donc, et, mais après, ça peut quand même aider certains decks. Je pense que nous, ça peut peut-être nous aider plus que lui. Et accessoirement, euh, les decks euh, électro aussi, les decks qui sont basés sur euh, des grosses créatures, ça, évidemment, projet Pegasus va les aider. Donc, la petite Jane qui permet de piocher le Wasp. Il a pas joué le Pegasus, c'est intéressant. C'est bizarre, surtout intéressant alors là on va passer on va tranquillement passer c'est assez étrange donc il a décidé de rien jouer waouh comment on peut comment on peut analyser ça ok on peut analyser ça en mode euh... j'ai pas envie de jouer cette game <rire> très bien ou alors je sais pas c'est bizarre hein qu'est-ce qu'il pouvait avoir en main des trucs genre Le squelette là Qui copie une carte Ça marche pas euh, Death Il pouvait pas le jouer Quoi que si Death J'avais 7 mana Non de euh, Death c'est 9 hein. Non c'est 7 Je sais plus euh, Bon Main euh, moyenne Main moyenne Oh lolo. Oh lolo, on peut pas jouer là, on peut pas jouer là. J'espère qu'on va pouvoir jouer ici, sinon bah sinon on part, hein, tout simplement. Déplace, zerk. Oh le Lockjaw. Lockjaw, bro euh, Bon. Ah, le problème, c'est que ça, c'est vraiment horrible. Hein. Après, on jouera un T6 ici, on pourra jouer. Limite, on passera notre T... En vrai, si on fait... Parce que ce deck-là peut faire beaucoup, beaucoup de points rapidement. C'est chiant ce qu'il fait là, quand même. Il est méchant, l'adversaire. Euh, ok. Donc on va... Nightcrawler et Thor. Euh, attendez, on va peut-être Thor d'abord. Quoique... Okay. Oh non non, J'ai pas envie que ça ramène la, le Mjolnir Donc je vais d'abord faire Nightcrawler ou, ou alors je décale C'est à dire je fais Ah non je vais décaler Je vais faire Nightcrawler ici Mjolnir ici Bah oui on va faire ça On va quand même un petit peu essayer de prendre à, à gauche Non ça me plaît ça me plaît J'ai pas envie que mon Thor revienne dans le deck Donc là le Log qui fait de la magie Ou pas Bah c'est pas mal Pas mal du tout hein Viens le Nil Bon. C'est assez intéressant. Parce qu'en vrai, on peut passer. Parce qu'on a l'infino de derrière. Ça c'est un... un reveal. Hein. Donc euh, franchement le... le. Le fait de passer ne me choque pas. C'est un peu bizarre. Ah, quoi quoique, on a Magneto, on a des trucs qui sont strong hein. Non on va. Le problème c'est qu'on peut. J'ai pas envie d'aller là, quoi, ça a pas de sens. Ouais. Ça a strictement pas de sens d'aller ici. Ah non je peux faire miaul. Ah non Je vais faire mio... Mjolnir ici. Et je vais faire ma petite vision là. Oh là. là... Ah non mais je vais même aller chercher la wasp Pas mal Et l'avantage, c'est qu'on peut révéler plusieurs... <rire> j'adore cette carte Moi, j'adore Thor. Franchement, c'est ma carte préférée. Pourtant, c'est mes films détestés. Enfin, c'est c'est la, le super-héros que j'aime le moins en film. Mais franchement, la carte est tellement cool. En plus, avec Lockjaw, c'est incroyable. Mais je trouve qu'elle est... Bon, après, elle est aussi présente dans le deck Good Cards. Hein. C'est vraiment probablement un des meilleurs T3 avec Maximus. Enfin, un des meilleurs T3 en termes de puissance brute, évidemment. Après, t'as des cartes comme Lockjaw qui... coûte totalement dingo. C'est Nightcrawler qui peut se déplacer. C'est pas horrible mais ça a le mérite d'exister. Ça on va chercher la wasp. Et le Mjolnir. Et oui et le Mjolnir. Les deux là le petit couple. Ok donc qui Sympa le moins 8. J'apprécie. On va faire Mjolnir ici. Et en vrai. En vrai de vrai hein. Dans De notre deck, il reste une carte. C'est quoi la carte qui nous reste C'est pas un truc fort. Euh... Attends, si je fais Mjolnir là... On fait Magneto Magneto là. En vrai, on a tellement de points ici qu'on va tout ramener à gauche. Oh, j'aime bien l'idée! Et on fait Wasp là. J'ai envie de snap. Oh, snap. Grinton, vas-tu le grider? Grinton? Ça va grid ou ça va pas grid? Ah, elle joue, hein. Oh il joue c'est beau ça Ah il peut jouer leader En vrai leader ça fait rien sur Mjolnir Ah c'est le Dracula C'est le Dracula On ramène tous ces garçons Leader Dracula Je crois qu'on gagne à l'écart On a quand même beaucoup de points à gauche Ah non il nous gagne au centre Oh le leader le leader qui va mal. Est-ce qu'il y avait moyen de gagner Non, comment on pouvait faire oh bien joué Grinton. Ah le leader. C'est pas évident hein, de contrer le leader là dans ce spot. Bon, ah c'est my bad. C'est my bad mais en même temps, ah moi je suis trop je suis trop un optimiste, il me dit <rire> je me dis tout le temps qu'il n'y a pas un leader en face. Ah c'est pas dommage parce que la game était bien était rondement bien menée mais à la fin, j'ai juste pas réfléchi au leader, j'ai juste tunnel vision sur un play et c'est ça qui est intéressant dans ce jeu, c'est que L'idée, c'est pas... En fait, on va pas gagner avec la puissance. C'est pas la puissance qui fait gagner dans ce jeu. C'est vraiment le placement, c'est l'analyse du play adverse. Là, vous voyez, j'ai fait un play extrêmement puissant à tous les tours. Et en fait, juste parce que j'ai pas... contré. Alors, je pense que j'avais vraiment la possibilité de contrer leader avec ma main. Mais je l'ai pas fait. Ah, dommage, dommage. Mais c'est clairement de ma faute. Mais c'était intéressant, vous voyez. Vous avez vu comment fonctionnait le deck. Juste, euh, voilà. Ça aurait été encore plus intéressant si on avait remplacé, euh, si on avait remplacé par un bon joueur. Mais... Mais j'avoue que c'était quand même une game plutôt cool. Bon, le septième tour est plutôt pas mal pour nous parce qu'on a de l'Infinite, on a du Dracula. Ah, je m'en veux, je m'en veux parce que elle est vraiment gagnable, j'ai trop d'avance. Ah, c'est frustrant. Alors, c'est assez bizarre. Il y a du Quake, il y a du Nightcrawler, de l'Iceman. C'est quoi ce deck Je pense que c'est un deck avec plein de petits T1 Carnage. Dardeville Je vais snap Je crois que je vais snap hein. On va juste Dracula j'imagine On va juste Dracula. En fait, le Dracula sur la salle du trône, il fait trop peur. Parce que. Il y aura, il y aura souvent. Alors, il n'y a pas tout le temps Infinite, mais il peut y avoir Infinite. Oui, de toute façon, il aura peur. C'est très bizarre ce qu'il fait. Euh... On va faire le Captain ou à la fin. Peut-être la vision. Je crois que vision, c'est un peu tricky. Vision into... Euh... Après on peut abandonner à droite hein. De toute façon on est devant au centre On va être devant à gauche La question c'est... Ah c'est un cérébro Ah non c'est pas un cérébro il y a Quack Ouais En fait il essaye de me bloquer mais je comprends pas trop son deck Il y a Lockjaw On a deux cartes dans le deck Il y a un truc à faire ou pas Non On peut faire Log Joe, Thor ici, Wasp là. Et comme ça on pourrait récupérer le Mjolnir ici. Après il y a la Captain Marvel qui est quand même vraiment vraiment cool en play. Genre juste enfin juste la Captain, elle, elle permet peut-être de prendre la ligne. Sachant que je suis vraiment bien devant là, ça ira peut-être à gauche. Fais le Wasp ici. En vrai je fais même le Wasp à droite et je vais faire Nightcrawler à gauche en me disant soit je reste au mid et je gagne, soit je vais à gauche. Je crois que Captain Marvel est le plus intéressant dans ce spot. C'est juste que le Dracula est affaibli, mais de toute façon, on va voir, on va voir. Peut-être ça me va bien. Sachant que si Dracula il révèle tort c'est quand même moi qui gagne la ligne. Hein, parce que là il a 16, mais il a 16 parce que. Donc je pense qu'on va faire ça. Je... Angela et Scorpion. Ouais donc on gagne à droite et on n'a pas besoin de déplacer la Marvel pour le coup. Bon c'est assez bizarre, c'est quoi C'est un deck très très agressif avec plein de petits T1. Typiquement euh, les lames c'est un... Bon on rattrape les 8 c'est cool. Les lames c'est un, un lieu qui est un petit peu chiant pour, pour lui parce que voilà c'est un deck qui est, qui est très très agressif et en général il veut pas un tour de plus. Normalement en 6 tours il a vraiment la possibilité de jouer, euh, jouer toute, toute, notre, toute sa main. Donc ça c'est bien. Ce qui est bien avec notre deck c'est que c'est un deck qui est curvé, c'est-à-dire que on peut vraiment faire une sortie agressive. Enfin agressive en tout cas. Voilà, une sortie curvée, c'est-à-dire euh, T3 on joue un truc, T4, T5, ça enchaîne bien. Et en même temps, ok, donc ça c'est le lieu chiant de la journée, les mines effondrées. Je pense que c'est pas si grave. Parce qu'en vrai, l'adversaire, est-ce qu'on garde pas Nightcrawler On peut, hein, vu notre main. Comme ça, ça détruit les trucs. C'est un peu bizarre comme lieu, ça sert un peu à rien. Donc ça c'est cool pour nous. On a vraiment un deck qui va énormément énormément profiter. Euh, je mets ma droite, mais, euh, énormément profiter du Sanctum. Donc ça c'est très très très intéressant. Ok, euh, on va plutôt là. Pourquoi il sert vraiment à rien ce lieu Quand il arrive T1, bah ouais. Je sais pas, je comprends pas trop. Ça aurait été bien rempli l'emplacement de cartes cailloux. Et voilà. <rire> Juste Je suis là pour vous faire chier. quoi. Là il, il nous a même pas fait chier. Lui comme moi. Sinon ça aurait bloqué tous les deux mais en vrai ça me va aussi s'il y a si on joue vraiment que sur deux lieux, imaginez il y a un lieu où on peut vraiment rien faire du tout. En vrai c'est Oh. Salut toi. On bah, va vision ou Jane. La bah, vision hein. Oh. Oh waouh. Oh waouh. Ok, ok, assez compliqué là. Je passe infinite. Waouh! Wow. Bah écoutez, GG. Hein. Ah, dommage, mais je pense que je perdais quand même, même si je mettais la, la créature à droite. Écoutez, Wave Galactus, euh... Wave Galactus, c'est un top deck méta, hein. c'est top 10 aussi. Hein. Écoutez, euh, ouais, on a, on a rien su faire. <rire> on n'a rien su faire là pour le coup. Euh, bon, on n'avait pas Lockjaw, mais Et je pense que ça change pas grand-chose. Après, on peut quand même gagner si on chope des, si on met des Dracula, des choses comme ça. Ouais, c'est dur de tourner autour de Galaxius, mais Wave. Ouais, peut-être que quand on voit Wave, il faut peut-être avoir un petit peu plus le, le, le réflexe, j'imagine. Sunspot, bon on n'a pas de Killmonger dans notre deck mais c'est pas très grave, va-t-on faire le Lockjaw T3 nope. euh, On a une main lente, après on a le Dracula qui est quand même une grosse carte. En fait l'avantage c'est que dans ces situations là on peut vraiment, ah il a lock Joe lui, ah on a le même deck. Et on peut vraiment bourriner sur deux lignes, bah typiquement la ligne du, du Joe, on a perdu, il y a Lockjaw il y a Magneto, donc là il faut qu'on abandonne. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste essayer de gagner à gauche et au mid, voilà tout simplement. Donc, je pense que c'est jouable. Ouais, il, il juste il bourrine trop. Je pense qu'il bourrine un peu trop. Après, euh, le Baxter Building est chiant parce qu'il donne plus 3 aux autres. mais... Donc, on va faire quoi Vision. Ici. Marvel. Marvel, c'est un peu chiant. Et on a la Chavez. Est-ce qu'on peut gagner deux lignes C'est vraiment pas évident. Hein oh, le Magneto, il ramènerait Joe, c'est tout. C'est pas si mal. Hein c'est quand même 12 points. Après, ça peut se ça peut choper sur Dracula. Il y a la Marvel sinon ici. En fait, je fais Vision là, Marvel là, Wasp là. Mais elle va forcément aller à gauche. En fait, soit elle reste là, soit... Ah, c'est pas évident. Ah, quoique, là, je suis déjà à 3. Donc, en vrai... Ah, en vrai, si je gagne à gauche, elle peut aller à gauche. La question, c'est est-ce que la Marvel, elle prend en considération le Baxter Building, vous voyez Bon, le problème, c'est que là... Pff, sinon, Magneto est une bonne carte. Mais écoutez, je vais faire ça. De toute façon, on n'a pas Snap. Donc, je pense que c'est une game qu'on doit jouer. C'est un peu RNG sur le Dracula, mais... Giganto. Donc là, on gagne sur Dracula. Ouais. Enfin, Dracula haut. Ouais, mais nous on se déplace aussi, hein. Évidemment, c'est lui qui a l'initiative. Donc en fait, il se déplace. Et nous on se déplace après. Bon, euh, c'était un peu chaud. C'était une chance sur 5. Mais en termes de probabilité, on était largement, largement bon. Sachant que. Ouais, c'était ça, hein. Ouais c'était vraiment la chance sur 5 Si on avait l'autre c'était pas bon bah, je... Après c'est parce qu'il avait Giganto hein. Je pense que je m'attends pas à Giganto dans ce spot Et ça c'est plutôt cool On va quand même cliquer ouais, Elle est pas mal cette Storm Un peu d'or Ok Doki Ok Doki euh... on, a pas fait... on a fait une sortie avec Logjo rapidement et, mais on s'est fait. On est, justement, c'est est ça le truc, c'est que notre défaite, notre seule défaite pour le moment, c'est parce qu'on a entre guillemets on a relâché notre concentration parce qu'on a fait la bonne sortie. Enfin ça c'est moi après, c'est chacun sa, sa stratégie, mais chacun sa façon de faire plutôt. Mais moi c'est vrai que quand je suis trop bien dans la game, bah, je me concentre un peu moins. Et là, bah, on avait Lockjaw, on avait tellement de, de synergie cool qu'on on s'est pas dit euh, bah, peut-être qu'il va jouer une des meilleures cartes du jeu qui est leader à la fin. Ok l'armor. Bon, la Jubilee est cool parce qu'il y a encore l'infinote dans le deck et en plus on a pioché la Wasp, le Zabou. Le Zabou, alors je ne l'ai pas dit mais l'avantage, l'énorme, énorme, énorme avantage de ce deck, c'est qu'il ne prend pas les cartes counter du jeu. Peut-être parfois les chang et encore. Parce qu'on n'a pas forcément l'initiative, donc souvent les chang on peut quand même les contrer. Donc ça c'est super bien. Mais euh, ouais, l'énorme avantage de... Ce, de, de... Regarde le nombre de cartes main, ok. L'énorme avantage de ce deck. C'est que les Cosmos, les Enchantress, toutes les cartes un peu comme ça, on ne les prend pas. Et oh wow, salut toi. Euh, et ça c'est hyper hyper intéressant, ça en fait un deck hyper stable en fait. Ah, il va me voler un Magnéto. On va la jouer parce que la Jane elle va chercher la... La, la... la Jane elle va chercher le Mjolnir. Ok il part. Super. Donc ouais ça c'est vraiment... Euh, J'aurais je, je, dû le dire d'ailleurs dans... Bon j'imagine que des vidéos 35 minutes vous allez quand même les regarder dans, dans, dans leur entièreté mais... Euh, donc ouais c'est le nouveau format. Je l'avais dit dans une vidéo précédente. Oh là là on se gave là diton c'est super bien. Ça va être cool ça à ouvrir. Et, euh, et donc voilà, l'énorme le, le, avantage, c'est pour ça que le deck il est top tier aussi, alors certes la, les synergies elles sont trop trop bien, c'est un deck un peu qui triche avec la mana, et en général dans les jeux de cartes, dès qu'on commence à tricher un peu avec la mana, bah forcément ça, le, le, le deck est fort, hein. et, euh, et vraiment le, le fait qu'il n'y ait pas de counter à notre deck c'est intéressant. Ok Ça c'est des lieux qui sont plutôt cool finalement pour nous parce qu'on a quand même les, la wasp et le, le Mjolnir Oh waouh wow. Joe, bah on passe hein C'est pas grave on peut se permettre de passer avec notre deck hein On peut se permettre de passer même si c'est un peu chiant Est-ce qu'on va mieux le là? On va mieux le nier là. Va là. Euh, ouais lockjaw là, pardon. Et wasp tout de suite. Bon, on garde wasp. On peut garder wasp hein. L'idée c'est de faire wasp après Thor, peut-être On va voir. L'édicif sur Nakia. Ok. Intéressant. La question c'est est-ce qu'on snap quand on a Lockjaw Ah il a snap. Je pense pas. Bon, je peux pas snapper vu qu'il a snap. Je quoi Thor ici, Wasp ici. C'est d'avoir le Mjolnir. Ça me va. C'est un peu bizarre comme spot, mais ouais, on va pas, on va pas counter snap parce qu'on sait pas quel. Je pense que si la snap, c'est qu'il a une belle combinaison. Après, on fait quand même pas mal de points. Le Mjolnir qui va dans le deck. La Wasp qui ramène la Jane qui fait piocher Mjolnir, donc ça c'est super. Bah écoutez, on est pas mal. Hein. Je pense qu'un snap se fait, non L'avantage, c'est qu'on peut faire un truc du style Mjolnir ici, on proc sur Thor. Et en vrai, on peut même Magneto. Oh, Magneto a du sens. Magneto au mid, c'est pas mal, ça va lui ramener vraiment des mauvaises cartes au mid. Et à droite, de toute façon, j'ai beaucoup de points. Quoique beaucoup beaucoup aussi euh, un peu C'est snap hein ouais, je vais counter snap On va même déplacer non Vu que le magnéto il va ramener Bishop les Sif on gagnera toujours à droite On va bourriner Ouais on va faire ça Ah non mais on prend le moins 3 je suis bête On ouais, va juste faire ça on va pas. Donc dans ce cas là Est-ce qu'on peut pas aller à gauche On peut pas gagner si on va à gauche Écoutez, on va juste faire ça Mjolnir ici Wasp c'est pareil hein. on en faire Ah non je peux déplacer le Nightcrawler et faire Wasp C'est un peu un risque au milieu mais Écoutons on va faire ça L'avantage c'est que c'est moi qui commence Donc même s'il fait leader il pourra pas choper Magneto Ouais, et on peut ramener deux fois Mjolnir. Bon, on va voir qu'il y a une ouais, infinote. Il y a la Wasp qui peut ramener Mjolnir. D'ailleurs, c'est peut-être la dernière carte. Hein. Non, il en restait deux. Donc, on a beaucoup de points. Il a la Chavez. Ouais, bon. Là, on l'a écrasé. Hein. C'est intéressant, ce, ce match. Hein. Et en fait, c'est tellement une horreur. Mais vraiment, c'est... Je trouve après, si vous jouez chez Hulk, c'est bien aussi, hein. pour le coup chez Hulk c'est très très cool, même le Hulk et tout. Mais c'est vrai que cette Captain Marvel, Captain Marvel, Vision, le Nightcrawler, c'est vraiment une horreur. Enfin vous le savez, hein, vous jouez au jeu, mais quand vous jouez contre un adversaire qui a autant de choses qui peuvent se déplacer. Déjà c'est compliqué de se dire, l'adversaire il joue ça, il y a tellement de cartes et il y a tellement de decks différents, et il y a autant de decks qu'il y a de joueurs presque pour le moment. Donc en fait c'est tellement compliqué de se dire, bah, l'adversaire il a ça... Il joue ça, donc je peux tourner autour de leader, je peux tourner autour de ça. Et en même temps, je dois tourner autour des cartes et tourner autour du déplacement. Vous voyez, c'est les points qu'il a là, ils peuvent aller à gauche, ils peuvent aller au centre. Et... enfin Bref, j'aime ce deck pour cette raison-là. Parce que c'est juste euh, infâme pour l'adversaire. Et puis il y a plein de tricks dans tous les sens La Jane qui pioche Mjolnir le... Ah c'est trop cool C'est vraiment un deck qui est trop trop cool L'effet reveal il est cool je trouve et... Avec ce deck en plus Bah la Jubilee tiens C'est pas mal la Jubilee sur Vormir C'est super même Faut juste pas que ça ramène le Ouais bon de toute façon ça se fait hein Mais faut pas que ça ramène le Comment il s'appelle Le Mjolnir mais ça sera un peu dommage Surtout qu'on a Jane derrière Ouais l'Infinote super Death, Carnage, oh, pas mal. Il fait des points en face, il fait des très belles combinaisons, donc ça me plaît. Écoutez, on va faire la Jane ici. Je pense qu'on va bourriner au centre. Je pense qu'on va totalement abandonner la Yadess. On va Jane au centre. Et puis, quoi euh... que. Peut-être fallait aller à droite et faire Captain Marvel à droite. Le problème, c'est que s'il bourrine au centre, est-ce que j'ai pas perdu Parce qu'en fait, ce Magneto, je sais pas. Chang-Chi, oh c'est intéressant Chang-Chi. Bon, son Chang-Chi il meurt, hein. donc euh, et au centre on est devant, donc en fait ouais, c'est assez tricky, j'aime bien, c'est assez tricky, j'aime beaucoup. Alors que faire Bon ça c'est des deux. La question c'est est-ce que Magneto c'est quelque chose qu'il peut battre Bah il peut jouer Death dans son deck, mais c'est pas sûr. Peut-être qu'on va aller à droite. Hein. En vrai, je pense qu'il va bourriner à gauche. La question, c'est à droite, comment on peut le contrer Est-ce qu'on le contre si on fait ça, ça, ça et ça Parce que s'il fait leader, bah en fait, le leader, il va copier l'Oas, le Mjolnir et le Nightcrawler. Ouais, je pense qu'il va quand même gagner. Ah non, parce que ça fera égalité ici. Et je gagnerai euh, au centre. Je crois qu'on va faire ça. Wasp, Mjolnir, Nightcrawler. Et Magneto. Je vais pas snap parce que c'est un peu tricky, mais. Aero. Euh... Ben Aero ça change rien, je crois. Pour le coup, parce que ça me fait gagner au centre. que Je suis à 18 plus 2. Et à droite je suis à 1. je suis 1, plus 1. Donc euh, je compterai le leader. Alors j'aurais presque pu snap parce que c'était un, un, une situation où j'étais extrêmement bien. Franchement, il y avait un snap à faire, mais vous voyez, j'ai pas osé ici, mais je pense que ça, ça se fait. Vous voyez, la puissance du pack, franchement, on enchaîne les wins. Hein. Alors, il y a eu la game où on s'est pas concentré sur leader, mais bon, ça c'est plus une, une, la, la défaite humaine, quoi. <rire> c'est le, le facteur humain là qui m'a fait perdre, mais... Si on est vraiment concentré, si on analyse bien les situations, si on snap bien, je pense que là, typiquement, voilà, faut même quand on gagne, il faut essayer de remettre toujours en question notre gameplay, essayer toujours de s'améliorer. Je pense que là, il y a quand même une erreur, c'est l'erreur du snap à la fin. Je pense qu'à la fin, je dois snap. Alors, c'est un peu result oriented parce qu'évidemment, je vois le bord de l'adversaire. À la fin, je vois que je gagne 2-1 au centre, je gagne 2-1 à droite. Ah, évidemment, il y a toujours le petit rigolo qui va dire ah mais tu aurais dû snap. Ben ouais, mais bon, c'est result oriented Bob. Mais en même temps. Je contrais leader, vous voyez, j'avais quand même beaucoup de cartes que je contrais, donc j'aurais quand même dû tenter. Bon, les cartes de coup de 4, 5, 6 ne peuvent pas être jouées ici, c'est pas grave, on va jouer des petites merdes ici. Donc ça me va bien. On fait Dracula à gauche. Je crois que oui. Surtout avec cette main. presque snap vu ma main J'ai quand même une main qui est dantesque Oh <rire> On va attendre un peu en fait Il euh, y a le Jubilee qui est cool Mais je crois que j'aime bien Wasp et Nightcrawler euh, D'abord Nightcrawler Comme ça si le Wasp ramène le Nightcrawler Bah je peux quand même le déplacer Donc c'est cool J'ai quand même envie de snap Let's Skull Je oh, je vais snap en vrai Sans blaguer je crois que je vais snap Niol Nil! Ouais, c'était peut-être un, peu, ouais, peut un peu risqué. On a le Nightcrawler qu'on peut déplacer. Bon, c'est un peu naze. Euh, bon. Non. Ouais, il part. Sachant que je crois que j'aurais fait Magneto à gauche. Je crois que c'est mon snap qui lui fait peur. Honnêtement, je crois que c'est un, un snap de frayeur là qu'il a fait. Bon, petite dernière, hein. comme je vous ai dit, les, les vidéos vont passer en format 35 minutes. Je sais pas si j'ai déjà. Je l'ai dit dans la vidéo pré... Ouais. La carte elle fait peur, mais la carte elle fait trop peur, on dirait le. Euh... Je crois que c'est dans Buffy hein, contre les vampires. Il y a un espèce de monstre comme ça qui se déplace, c'est hyper effrayant. <rire> ok, bon en vrai ce lieu il nous, <rire> il nous fait vraiment pas chier hein. Pour le coup, surtout vu notre deck. Mais même, de toute façon... Après, il y a des decks qui ont vraiment besoin de faire T1, T2, T3, mais bon. Franchement, j'ai envie de snap quand j'ai Lockjaw en main. Vu la main... Alors, c'est un snap un peu early, mais c'est pas si mal de faire des snaps early, je pense. Et là, avec le Lockjaw en main, on a avec le Nightcrawler... On a Lockjaw Dracula, donc sur deux lignes en gros on est bien. Enfin, en tout cas, on a ce côté effrayant. C'est-à-dire, la ligne du Lockjaw euh, ça peut ramener l'enfer. Et Dracula, bah, c'est l'enfer lui-même. Donc. Euh... Ah, ça c'est chiant. Donc on va faire ça. Vous voyez, ça c'est pas. Il n'y a pas d'effet continu, il n'y a pas d'effet continu. On prend vraiment. Même le Captain Marvel il prend pas Chang-Chi. Donc en fait, il y a Infinite et Magneto, et encore c'est des T6. Donc euh, voilà, j'aime vraiment ce deck parce que c'est une horreur à jouer contre. Et en vrai, c'est un win-rate stratosphérique. Le côté Marvel, Captain Marvel, ça apporte vraiment de la surprise aussi. Ce qui fait que ça va augmenter votre average cube également. On va faire le Dracula ici. Dracula, ça fait peur. Dracula, c'est vraiment le gars, s'il ne sait pas s'il va gagner ou perdre. Et s'il si va gagner, c'est-à-dire s'il dit « je ne sais pas ». Et qu'en fait, nous, on sait qu'il va gagner. bah En fait, il y a plein de fois où il va abandonner. Donc, euh, ça, c'est vraiment une, une carte qui est, euh, qui, qui est hyper, hyper intéressante. Quoi. Après, euh, s'il réfléchit bien et qu'on a six cartes en main, il va se dire, bon bah il y a des, quand même des chances qu'il n'y ait pas un monstre. mais On a quand même beaucoup de monstres dans le deck. Mais c'est vrai que voilà, Dracula, on préfère avec Marvel jouer Hulk, pour le coup. Donc, c'est vraiment une histoire de préférence. Vraiment. Et vous voyez, tout à l'heure, elle nous a apporté 8 points quand même, la Marvel. Bah, je pense qu'on va Magneto, non Franchement, c'est un gros monstre. Après, il peut faire leader. Ah non, il va... Euh... Ah non, il peut pas Galactus. Ah, on a bloqué son Galactus. Enfin, si jamais c'est Galactus, mais... Je crois qu'on va juste faire le Magneto. Hein. à gauche en vrai Leader Ah zut Bon après en termes de points Il nous faut 10 Oh wow Oh wow C'est pas vrai Ce leader, je vais, le, je vais le détruire. Je vais chercher un gars dans la rue, il s'appelle leader, je vais le taper. Non <rire> mais sans blaguer quoi. C'est pas possible là. Ouais, bon après ça aurait pu être euh, le, le bon GG. Faut bien qu'on perde mais franchement on a bien monté là. On a pris euh, en, moins de 35 en moins de 40 minutes, on a pris euh, pas mal de cubes, beaucoup de wins, on a fait que deux défaites je crois. Donc bref, deck très très intéressant. Euh, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a euh, aidé à mieux comprendre euh, le jeu et que ça, voilà, ça rajoute un petit deck à votre, euh, à votre collection. Et en plus un deck qui est... alors il y a beaucoup de pool 3 mais voilà euh, on est sur quand même des decks optimisés donc on n'est pas sur des pool 1 des pool 2 donc forcément y a... y, c'est des decks qui nécessitent des cartes pool 3 mais si oui, il vous manque des cartes bah, petit à petit vous allez y arriver et l'avantage c'est que le, le et ça je ne je, je l'ai pas dit mais c'est vrai que souvent on critique le modèle économique du jeu sur les poules 4 les poules 5 c'est pas accessible c'est horrible et c'est vrai en somme mais ça la boutique de jetons pour... Attendez, je n'ai pas fini ma phrase. La boutique de jetons pour l'accès au pool 3, c'est hyper intéressant. Pour moi, c'est vraiment... La boutique de jetons, elle sert surtout à acheter les poules 3 qu'il vous manque. Mais c'est vrai que acheter des poules 4, des poules 5 avec la boutique, ça n'a pas de sens selon moi. Mais en pool, pour acheter des poules 3, c'est génial. Et justement, la, les meilleurs decks, c'est des poules 3. Il faut vraiment... faut arriver à... Pas se dire qu'il faut forcément jouer des poules 4 et des poules 5 pour gagner. Sur ce, j'arrête de vous embêter. Merci à tous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.